Quand on parle de ressources minérales des océans, il importe de faire une différence entre ressources et réserves. Les réserves, c'est un matériau qui existe quelque part, que l'on sait exploiter du point de vue technologique et qui est rentable du point de vue économique. Les ressources, c'est un matériau qui existe quelque part, mais il n'est pas évident qu'on sache l'exploiter du point de vue technique et que ce soit économiquement rentable. Donc il y a, cette différence est importante parce qu'il y a souvent des discussions longues alors que les uns parlent de ressources, les autres parlent de réserves. Alors nous, nous parlerons ici surtout de euh, ressources. Alors il est pratique de distinguer en général les ressources du monde océanique en fonction de la profondeur, c'est-à-dire en fonction de l'épaisseur d'eau. Et ce, pour des raisons euh, techniques, hein, si on n'utilise pas les mêmes techniques pour l'exploiter d'un côté et de l'autre, et puis tout simplement parce que le matériau est différent aussi. Alors tout d'abord dans le domaine peu profond, c'est-à-dire dans des profondeurs d'eau de l'ordre de 200-300 euh, mètres, on a surtout des sables et des graviers. Alors notez que ce qui différencie les deux, c'est la taille des grains, pas du tout leur nature. Et par exemple, on peut avoir des... Quand on parle de sable, généralement, on voit les sables, les sables de nos plages. C'est du sable fait avec du quartz. Très souvent, chez nous, c'est du sable de quartz. Mais il se peut que les, les sables ne soient pas blancs, mais qu'ils soient noirs, parce que ce sont des cendres volcaniques. C'est donc un, un, un sable fait avec du matériau volcanique. Et même parfois, on a des, des plages qui sont vertes, qui sont constitué de plein de jolis petits cristaux, de, de péridot, c'est une pierre semi-précieuse. Semi et puis en Bretagne du Sud, par exemple, à l'île de Groix, il y a une plage qui est rouge parce qu'elle est constituée uniquement de petits grains de grenat, qui est aussi une pièce, une pièce semi-précieuse. Donc on a des, des, des sables de couleurs différentes et même, il se peut qu'on ait des sables très colorés, parce que le sable peut être constitué, j'ai vu ça en Californie, c'est une ancienne décharge où on jetait du verre, donc on jetait des verres de couleurs différentes, et puis la nature a fait son travail, et puis bon, on a des sables de diverses couleurs, c'est assez joli. Mais donc vous voyez, ce qui différencie sable de gravier, c'est la taille, ce n'est pas la nature. Alors le sable semble être immense, quand on voit le Sahara, ou en France quand on voit la dune du Pila, on a l'impression que c'est une, une ressource inépuisable. Ce n'est pas le cas. C'est une ressource qui est tout à fait épuisable. Et euh, la preuve, c'est que déjà aujourd'hui, par exemple, euh, au Maroc, euh, certains préparent leur retraite, donc envisagent de faire construire une petite maison dans un lotissement au-dessus d'une jolie plage de sable. Et quand, ils viennent, et quand ils vont prendre possession de la maison, la maison est là, mais la plage est là, mais il n'y a plus de sable dessus. Et il y a des mafias qui existent en Inde avec des crimes autour du sable, etc. Et il y a à mes yeux, ce qui est un scandale écologique, c'est par exemple ce palmier de, de Dubaï euh, qui a été fait avec du sable, non du désert, qui est derrière chez eux, mais qui vient de très loin, qui vient d'Australie. Ce sable a fait 12 000 km pour alimenter ce palmier de, de, de Dubaï. Alors une autre question qui se pose souvent quand on parle de ces ressources peu profondes, c'est que si on exploite le gravier et le sable, ça fait des désordres de l'environnement et donc ben, on a tendance à interdire ou en tout cas à réglementer très fortement euh, ces, ces, ces matériaux, ces extractions. Sauf que ben, on en a besoin pour construire. Et donc ben, on fait maintenant venir les graviers ou les sables d'ailleurs. Mais est-ce que c'est ailleurs? Le, le, on est davantage euh, contraint par les mesures de, environnementales ou pas d'une part. Et d'autre part, ben, il faut l'apporter. porter. Donc du point de vue écologique, il y a une dépense énergétique euh, non négligeable. Un dernier euh, élément de, de sable que l'on peut trouver, ce sont des sables calcaires. Alors on en trouve par exemple en Bretagne du Nord et c'est utilisé pour mettre, comme la roche c'est du granit, ça donne des, des, des terres qui ont tendance à être acides. Donc on met ce, ce sable de, de calcaire dessus et aujourd'hui c'est du sable mais avec le temps, beaucoup de ces sables anciens sont devenus des roches, sont devenus des calcaires comme on en voit à tard et comme on en voit dans notre capital, Notre capitale est faite avec l'accumulation de petits restes comme ça d'anciens sables. Alors, en ce qui concerne le domaine profond, domaine profond, c'est-à-dire on est autour de 2000-4000 m. Alors, quand on parle de ressources dans le domaine profond, tout de suite, on pense aux nodules polymétalliques dans hein, lesquels il y a, il y a, il y a des, des, des terres rares. Mais ces nodules polymétalliques sont très recherchés parce qu'ils sont très riches en chrome, en manganèse, etc., etc. Ça représente actuellement la quantité estimée de nodules polymétalliques au fond de l'océan Pacifique. Ça représente bien plus que tout ce qui existe à Terre. Alors, hein, je, il y a euh, du manganèse, du, du cuivre, du nickel, du cobalt, etc. Et ce sont des telles quantités que, bien sûr, ça suscite un intérêt euh, économique, mais ça suscite aussi une inquiétude écologique. Parce que si on va prélever ces choses qui sont très profondes, euh, ça va bouleverser quelque chose qui est à 3000 mètres, donc forcément l'ensemble est modifié. Alors ça se présente comment Eh bien ça se présente par exemple sous forme de tout petits nodules, mais ces nodules peuvent atteindre 10 ou 20 cm et ces nodules sont, euh, forment des, des espèces de, de concrétions euh, concentriques, c'est parce que le nodule commence à se former autour d'un noyau, ce peut être un grain de sable, euh, ce peut être aussi, comme, euh, ici, comme une, une, une, une dent de requin. Et les nodules se développent, se, font, se développent les uns à côté, à côté des autres. Et ce qu'on appelle des champs de nodules que, que l'on voit, ils sont très abondants. Donc un problème et un intérêt économique, ce que l'on trouve aussi en, sur, en fond des océans, mais ça... Du point de vue exploitation, ça pose encore plus de, de problèmes. Ce sont toutes ces, ces, ces minéralisations qui sont déposées au niveau des sources hydro, euh, hydrothermales. Ce sont des sulfures euh, qui sont riches en cuivre, en zinc, en cobalt, en or, en argent, etc. Vous voyez une, une richesse euh, très forte. Donc toutes substances qui sont utiles, par exemple, pour les téléphones. Alors quand même, ces substances, pourquoi ça pose des problèmes du point de vue écologique, c'est qu'elles ont mis des milliers d'années, même des millions d'années à se former. Ils sont restreints spatialement et ils abritent des écosystèmes hydrothermaux uniques. On a tous entendu parler de ces vers autour des fumeurs noirs, etc. Alors, ils sont importants. Donc, pour résumer, le monde sous-marin est immense. C'est les, les trois quarts de la, de la surface terrestre. Il reste encore moins connu que la surface lunaire. Je répète, le fond océanique reste encore moins connu que la surface lunaire. Il récèle des trésors, c'est vrai mais il fait prendre conscience des dimensions spatiales et temporelles qui sont tout à fait inhabituelles à l'homme. Ce sont des dimensions qui sont pourtant les vraies dimensions de ce qu'est la nature.